Bonjour. Ici Ben. Je suis actuellement en train d'essayer de me mettre en place une caméra, ce qui est un peu compliqué. Euh, non, c'est pas, pas si compliqué que ça, c'est juste une histoire de masque, mais le masque il fonctionnait pas, j'ai pas compris pourquoi. Donc euh, là, je vais juste me centrer dans mon. Euh, si c'est possible. Bonjour. Bonjour tu tu, tu, euh, tu vas bien nibler Bizarre de voir ma tête ou pas Alors attendez parce que là. Euh, bonjour, euh, vous pouvez pas vous faire des raccourcis qui... Ah si, celui-là il fonctionne. C'est alt. Des raccourcis qui font euh, qui font le taf en fait. Euh, bon c'était compliqué. Euh, voilà. C'était compliqué. À faire bizarre, c'est pas mal en soi. Alors, normalement, vous allez me voir de face. Je sais pas si c'est euh, euh, Twitch friendly. Voilà, bonjour. Je suis maintenant un écusson. Le rond en, en couleur exactement. Euh, je pourrais faire des effets. On va, on, va, on va regarder un peu ça parce que le truc, c'est que en fait, normalement, je suis censé faire euh, un peu le travail. Mais c'est pas pas, pas, pas vraiment le cas. Euh, J'ai pris du temps là déjà. J'ai pris 45 minutes pour pouvoir... Euh, ne... Enfin pas 45 minutes en tout mais... Je devrais peut-être préparer les streams. Mais pareil que ça se fait. Mais euh, je crois que c'est... Je crois qu'on me ment des fois. Je sais pas exactement. Euh, alors du coup... Euh... Je vais mettre selfie euh, selfie cam, hein. je vais l'appeler comme ça parce que bon il y a ma tête quand même maintenant. J'en avais marre de voir le, la caméra euh, qui, qui a agressait tous les.. Euh, toutes les personnes qui ont, euh, qui ont du mal. Avec euh, les, les, les, les flashs de, de, de lumière. Je sais plus comment ça s'appelle mais voilà. Je voulais faire attention un petit peu. Regarde un petit peu ce que je peux changer encore. Mais normalement ça devrait être bon. Il euh, y a peut-être euh, la couleur, la netteté, enfin, ce genre de truc là. Là je vois que c'est un peu bleu. On va peut-être changer, on va mettre un peu jaune, un peu orange. Là, euh, voilà. Mais c'est un peu le gamma. Histoire qu'on voit bien que je suis euh, brun. Augmenter un peu le contraste. Baisser la luminosité. Ça ressemble à quelque chose. Euh, voilà. Mettons une couleur chaude. <rire> c'est un peu trop chaud. Excusez-moi. Voilà. Là, on est, euh, on, on est dans le... Là, je vois que... Ouais. Je regarde sur la gauche. Du coup, je regarde en dehors. De ce côté-là. Mais c'est normal parce que de ce côté-là, c'est du côté des paramètres. Ça devrait être bon. Là, du de ce côté-là, c'est... Il euh, y a peut-être une inversion à faire sur le, sur le filtre ça c'est pas un problème du coup bonjour euh, bonjour je suis actuellement à rond je vais arrêter de me regarder parce qu'en fait c'est ça le truc c'est qu'après t'as une caméra tu te regardes tout le temps euh, bon voilà on va peut-être commencer à jouer à JetSet Radio qui lui a bugué pendant longtemps aussi donc ça ça va être cool euh, je sais pas pourquoi il a bugué, je suppose que c'est à cause de la caméra, parce que la caméra est un périphérique et, la péri et un périphérique est pas très accepté par euh, tout ce qui est... Enfin euh, un Red Dream, enfin un Red Dream. Oui, Red Dream, il a un peu du mal avec ça, j'ai l'impression. Alors attendez, je vais essayer de le déplacer. Bonjour Red Dream, euh, est-ce que tu peux te déplacer Merci. Histoire que je puisse voir le chat, voilà. Donc là, normalement... Euh, alors, ouais, ouais, c'est le chipstream qui se déchipise, exactement. Bon, je vais vous montrer où on en était. On était là, je crois. Je vais peut-être mettre le... J'espère qu'on en était là, parce que si, si on n'en est pas là, je... je... Triste. Je vais couper ça. Je pense qu'on a de la musique chez, chez, chez Red Dream. Alors, attendez. Excusez-moi. Bonjour. Est-ce que nous avons la musique Petite, euh, petit passage musique parce que j'écoutais pas depuis tout à l'heure parce que bon, voilà voilà et là on est bon est-ce que est-ce que ça va le, la musique au Nibla? tu l'entends bien ou faut que je monte un peu normalement ça devrait être bon là. le micro aussi ça devrait être bon voilà je fais ça c'est bien alors est-ce qu'on aurait été là je ne sais pas Est-ce que j'ai rage quit la dernière fois Je sais plus. Ah, je sais plus du tout. Oui, c'est possible que ce soit là. Ce soit là. Et si on est... Normalement, on était au moment où on devait euh, euh, totalement faire... Euh, comment ça s'appelle Le travail auprès de... Enfin, on devait faire euh, toyer euh, genre euh, euh, trois personnes. On va prendre Gram. Euh ouais, on devait, euh, devait étoyer, donc en fait on devait normalement graffer sur leur dos, micro et c'est bon, très très bien, du coup je vais pouvoir euh, mettre en, en avion, est-ce que c'est ça, est-ce qu'on en était là, je crois pas, je crois que ça, ça on avait fait déjà, ah non c'est ça, oh bonjour, bon j'espère que je vais pas trop rager, aujourd'hui c'est la, la journée de l'amour. Mais j'ai l'impression qu'ils s'enfuient déjà. Donc, c'est déjà pas cool. Ah non, c'est vrai qu'ils sont là-haut. J'ai pas de bombe. Ah, bah voilà. Comme ça, c'est fait. Euh, je voulais faire un saut. Alors, je me rappelle plus des touches, c'est bien. Ça va, être, ça, ça va être ça de pratique. Ah oui, c'est la caméra de l'enfer, j'ai oublié. Alors, attention, vous allez voir des têtes. Mémorables. C'est... Euh... Euh, clipper, hein, si vous avez envie Voilà, donc là je suis monté Oh, j'ai des bombes, cool Oh, bonjour monsieur, ah bonjour monsieur Attendez, attendez Ah oui, non mais c'est quand même La pire des des des des, des maps hein, Je tiens à préciser oh, On, on... on... on... on l'a fait, on l'a fait Et lui il va me gêner pendant jusqu'à la fin du, du jeu C'est cool C'est trop bien, premier premier c'est fait Courage, oui oui, je pense qu'on a besoin Du courage, ouais. Aïe. Alors, ne pas regarder le chat, j'avais oublié que c'était un, un principe euh, Twitch, de ne pas regarder le chat quand on joue. Alors, attendez, parce que je, je me suis fait un peu fatigué les yeux avec la caméra, à regarder de près et tout. Ah, mais il y a des bombes là Bonjour les bombes... super J'avais oublié les musiques de... Bon. Ah, ils sont là. J'ai oublié les musiques de... Hop, hop. Mais non, mais là je suis monté! Et là, elle a failli marcher dessus. Bonjour. On va passer par là, je sais pas par où, mais on va passer par là. Ah, il est là. Je me suis pris un truc en tombant. Oh, ça va être plus simple que je le pense? Non. On va finir maintenant là? Hein il est où, le dernier Purée, je vais jamais y arriver à, à, à les rattraper par en haut, hein, de toute façon. Ouais, on dirait que c'est beaucoup plus simple. Hein. Ils ont peut-être, ils se sont dit, ouais, en fait, finalement, c'était peut-être trop dur. Bon, euh, Peut-être pas. Le monde, est, le monde est dur en même temps, hein, donc euh, ça, ça explique cela. Oulala, oulala, oulala. Ah, je voulais faire un topo, mais... Je crois que le mec, il s'est barré, l'autre. Hein. Ah ouais, il est en l'air, je crois. Il va falloir le courser dans... Je crois qu'il va falloir le courser... Il va falloir le courser, euh... falloir le courser euh, sur, euh, sur la descente, en fait. Il va falloir monter... Eh, 600, 600 secondes, alors que j'en ai déjà fait un, moi je suis, je suis plutôt content. Et en plus, il a l'air de m'attendre l'autre. Donc ça c'est cool, comme d'habitude, en fait, il m'attend tout le temps, mais... C'est juste pour pouvoir m'embrouiller. Oh Tu t'es bloqué tout seul Alors, attention. Va-t-on y arriver Ah Ah Bonjour Vous avez disparu, monsieur. Est-ce Parce qu'il n'y a, que... a pas que moi qui l'ai vu. Hein Je suis pas devenu fou. J'ai pas cligné des yeux. Il n'y a pas un truc comme ça c'est fou que euh, je pensais que la, la, la colorimétrie de, de, de la caméra allait être plus compliquée à gérer, mais au en final fait, ça va, c'est juste qu'elle prend un peu de place là sur l'écran, mais sinon, ça enfin, C'est difficile de, de placer un, une caméra de toutes les manières, donc euh, là, je vais au mieux possible pour l'instant. Euh, ça m'empêche pas de jouer. Mais il est où là En fait, ça, ça m'empêche pour la carte. Mais bon, à part ça... Euh, il est où, là Il, il, il, il s'est barré, lui aussi Il a disparu Ouais, il a, il a fait une disparition euh, ninja, là Comme dans Naruto. Ouais. Il s'est transformé en, en bout de bois, là. Comment ça s'appelle Il y, y, y a un nom pour cette technique. Je en rappelle plus. Mais en fait, ils sont barrés d'ici. Ils sont partis, là, hein, genre. Ah non, là, c'est fermé. Il arrache rage quit exactement. Oh, je me suis fatigué les yeux. Hein. Pff, dur. Bon, alors, euh, peut-être qu'ils sont en, en montée, donc on va checker là-haut. Ok. Donc, ça, c'était pas en haut. Ça, ça c'est en bas. Ok. Déjà. Est-ce qu'on va, est qu va y arriver Et, euh, Je vais pas passer par là. Je vais essayer, voilà. La caméra, merci. En fait, moi, je vais monter. Je vais essayer de voir s'ils sont pas dans la descente parce que c'est possible. Euh, histoire de leur. Euh, de leur euh, et c'est où la descente déjà Non, pas ouais, on monte. Euh... J'ai l'impression que. Ok, et en fait, ils veulent pas que je monte. Alors attends, parce qu'il faut que je déplace un peu la. Je vois pas tout le chat. Voilà, ouais, comme ça, ça devrait être bon. On dirait qu'il t'en reste plus. On... Ouais, on... non, ils sont deux au même endroit, je crois. On dirait qu'il ne t'en reste que d'un... Non, mais c'est ça. Je pense qu'ils sont vraiment euh, au même endroit. Mais excuse-moi, je peux quitter. Voilà, merci. Je pense qu'ils sont vraiment au même endroit, ils m'attendent au même endroit, mais par contre, je ne sais pas exactement où ils sont. Ah si, ils sont là. C'est là la montée, je crois. Non Attendez. Je n'arrête pas de tourner en rond, mais excusez-moi. C'est là la montée Oui, c'est là. Ah oui, mais c'est une petite porte, oui. Bien ici. Alors, comme vous pouvez voir, euh, même si on met une caméra, euh, la caméra de Jet Radio n'est pas là pour pouvoir nous aider. Euh, voilà. Je pense qu'ils sont au bout, en fait. Je pense qu'ils sont au bout de ça. On a toujours le petit truc qui ne sert à rien. Mais euh, c'est l'amour, on a dit. Donc, euh... Ah, ils sont là-bas oh Ils sont là, en fait. Ils sont au bout du truc, ici. Oh non, faut remonter Oh non, mon dieu. Est-ce qu'on peut passer par là Déjà. Bon, au final, c'est peut-être plus compliqué. hein. D'accord, je suis tombé. Là, merci, c'était très gentil. Je suis tombé tout seul. Merci, merci, merci. Non mais, c'est pas possible qu'on ne peut pas faire des super sauts ici, quand même. hein. Il n'y a pas un truc où on peut faire des doubles sauts, genre papa, pa, genre tu sautes sur le mur, tac tac, ni vu ni connu. Mais bon, c'est un super bon jeu. On a dit qu'on allait lui faire du compliment aujourd'hui. Euh, je suis très content de jouer à Jet Set Radio depuis le temps que je voulais y jouer. Et, euh, et c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout parce que ça fait 50 ans que je suis gentil avec lui. Hein. L'idée c'est qu'il faut en fait il faut faire le double saut là d'habitude qu'on avait réussi à faire un jour mais bon Vous avez vu comment j'ai juste loupé de genre 5 6 cm C'était violent. Je vais essayer de repasser par là pour voir. Oh là là, le saut qui ne s'est pas appliqué. Je suis euh, très heureux. Et là toujours pas. Bon d'accord, ok merci. Je suis sûr qu'il y a un autre passage, mais je ne sais pas où. Donc on va devoir refaire la montée. Peut-être que c'était ça la difficulté au final. La disparition du Ninja, c'était peut-être aussi pour pouvoir que me dire « Regarde, c'est facile !» Mais en fait, non. On va prendre de la vie. Hein, parce que le saut de la dernière fois était compliqué. Alors, hop Là, il a pas sauté. Hop, on se laisse tranquille, on se laisse tranquille, on se laisse tranquille. Ah ils sont repartis au début, ils étaient au début. Non. Depuis le début, c'est le début ici. Je suis choqué. Pourquoi, Mais pourquoi ils sont revenus au début du coup C'est vraiment un tour. Euh... Ils sont partis par où là Oh là là là là, mon dieu, la blague. Alors. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression qu'ils vont vite maintenant. Là, ils sont déjà en haut, je crois. Bon, je sais pas où ils sont. Ils sont revenus au début Non. Bon, on va aller vers eux. Hein. Moi, je vais faire dans l'autre sens parce que... Bonjour Je vais le prendre tout le temps, lui. Incroyable. Non, mais je vais te suivre, hein. t'inquiète pas. T'es parti par où Et là, lui il est parti, il s'enfuit. Ça y est, c'est bon. Bon. Euh, ok. Euh, d'accord. Donc là, le mec est en haut. Je commence à comprendre pourquoi c'est difficile Puisque s'il faut le faire pendant qu'on est en haut là euh, Moi je sais pas en fait Je sais pas faire ce, ce principe Mais euh, surtout avec la caméra De l'enfer qui tue oh là là, Bon allez-y je, un... euh... je suis déjà fatigué <rire> Je suis déjà fatigué Ça m'a déjà fatigué Ouais ouais c'est ouais, ça, c'est au final un très bon, un, un très bon niveau hein. Et voilà, et louper de peu Et louper de peu mais on sait que maintenant qu'ils sont au début Donc on va aller du côté du début Ah il est là Salut On va l'avoir, on va l'avoir C'est bon, et lui là il est là Oh, pourquoi je suis parti dans l'autre sens là Tout ça parce que j'ai pris un coup Il reste combien de temps là Ah, il est là Regarde, je suis ici Descends Bon, j'arrive Ok Allez-toi, allez-toi, allez-toi, allez-toi, allez, hey. mon dieu Regarde, je suis là bon. Viens Descends Bon. <rire> J'en peux plus Il reste 170 secondes, on aurait pu le faire tout le monde, il reste deux trucs Allez, on va le faire Ah bah non Aïe Ah il est parti par contre Je l'ai entendu partir, je l'avais entendu faire Il est parti, je crois qu'il est parti J'espère qu'il est parti Parce que si je, bon je vais remonter S'il si est parti, de toute façon il est parti dans un sens où Où il est pas sur la route là On va y voir non est pas là aussi donc encore en plein milieu. Bon vas-y. On nous remonte. Ah, merci. Je regarde en bas. Non, c'est pas lui. C'est pas lui là-bas. On va la voir parce qu'il est au milieu normalement. Il est pas au milieu du tout. Et pourquoi t'as pas sauté Pourquoi t'as pas sauté Pourquoi il a pas sauté Pourquoi il prend des coups comme ça C'est pas possible que Gram t'es censé être le plus puissant euh, soi-disant. S'il te plaît. Ce n'était pas par là. Ok. Donc là j'ai essayé de sauter par là, mais.. Ok. C'est peut-être lui là. Oui c'est lui On va l'avoir. On va la voir. On va la voir. On va la voir. Allez. Allez. Allez. Allez! Allez! Oh non! La montée! Non! Il restait que 80 secondes! Euh, pff, mais monte dans le décor, c'est clair! Oui, bien sûr! Là, il s'est enfui à toute, à toute balle. Hein. Je suis désolé hein, de te dire ça. Bon, allez, je veux savoir où il est et j'espère qu'il est en bas. Je sens qu'il est déjà monté. Euh... Oh là là. Oh, Il nous en reste un Il est dans la descente là, non Bon, on va, on va aller voir là-bas Parce que j'ai l'impression qu'il pop à des endroits bizarres Est-ce qu'il est là qu Il est là, Il est là. Il était là. Il était là. On va l'avoir. Allez, allez. Il est parti par où, là Pourquoi il s'enfuit comme ça C'est pas possible. Mais c'est pas toi wow. mais, mais je comprends pas la vitesse qui va, là et il a décidé de faire une vitesse Et je suis sûr que ça va être super dur le deuxième C'est toujours pareil, tu commences tranquille Et après on... Écoute Écoute, je suis très heureux Ok, alors Est-ce que t'es là Parce que là je t'ai vu sur la map Excusez-moi, je fais constamment des map maps, mais parce que c'est nécessaire en fait. Il est là ou pas Je viens de passer devant lui Il est derrière, je comprends pas. Oh là là. Bon, j'espère que vous appréciez euh, me, voir, euh, me voir aimer ce jeu. Je sais pas si c'est. Euh, si on peut dire ça. On va regarder un peu le chemin qu'il prend. Donc il y en a qui montent là-haut. Déjà lui, il faut le faut, faut, faut pas qu'il faut, faut qu reste. Ok, donc là il monte. Okay. Là il traverse sur la gauche. Okay. Je cherche des bombes d'abord. Parce qu'en fait le truc c'est que si j'ai pas de bombes, ça me sert à rien. Tiens, je crois qu'il y en a plein. Là. Hop, hop, hop. Ouais on va y aller hein. je, je vois écrit go go go Mais moi je vais rester en bas hein, Parce que je suis je... je vais pas essayer de monter en fait Parce que je crois que je suis pas doué à ça Je crois qu'on va aller directement du côté de, du début Parce qu'ils ils ont déjà fait le tour là non Je les vois pas du tout Ah ben tiens il est là Allez Allez Allez Hop oh, Oh mon dieu, j'ai peur. Non. Bon voilà. Bah, maintenant t'es en haut, euh, amuse-toi bien. Moi je vais chercher quelqu'un d'autre. Hein. Je vais regarder la map tout le temps hein, parce que. Essaye de pas le finir au passage, au milieu. De... Essaye de pas le finir au milieu du passage. Mais en fait le truc c'est que je peux pas. Ça, ça. Euh... obligé que ce soit sur le passage parce que c'est euh... c'est le... le chemin qu'ils prennent, c'est le... c'est déjà le passage en fait. Donc compliqué Bon on va, dire, on, va, on va monter On va voir ce qui se passe là-haut hein, Parce qu'il ai a l'air d'avoir des choses Ah oui, j'avais oublié qu'on pouvait ride Ah bah tiens, Ah bonjour, monsieur Vous êtes un mur, bonjour Mais pourquoi tu disparais, wesh euh... Pour Pff... bon, lui, pourquoi il a disparu Je crois qu'ils sont déjà de l'autre côté, non Ils sont là-bas, en fait. Ils sont déjà au début, non ouais, Il y en a deux au début, et il y en a un là. Bon, on va faire le celui qui est ici. Et, le, et, euh, et on va voir après au début. On va le faire, on va le faire. Voilà, là, il y a un grand passage quand même. Ça, c'est bien. En fait, l'histoire de la caméra me fait un peu mal aux yeux. Je sais pas si c'est parce que je suis fatigué ou, ou parce que euh, le jeu m'aime bien. Oh là là, mais ça c'est pas possible. Hein. On peut même pas monter tranquillement dans leur truc. Hein. En plus, il faut les déclencher, donc du coup, il faut, faut obligatoirement passer par là. Bon, là, là j'ai essayé, hein, mais euh, voilà, c'était juste un essai. Donc, normalement, ils sont censés m'attendre à un endroit, en fait, c'est ça qui est marrant. Rend... Bon, là, j'ai essayé, mais je ne vois pas. Okay, pas. Ils sont où, là Ils sont déjà partis au début, là Non, ils sont derrière. Ok Ça, c'est bien, ça. ça. La map, elle est bien, parce que ça nous dit exactement où ils sont. Et là, ils sont... Voilà. Oh, non Hey. Alors ça c'est mon mis clic. Il faut, faut que je vous montre parce que voilà maintenant vous pouvez voir. Le problème c'est que j'ai un, j'ai une vieille manette et le truc c'est que la vieille manette bah, elle, elle va vers la droite, euh, la gauche même je dirais. On va prendre bit. Non bit euh, je pense qu'elle va, va, avoir moins de vitesse. Enfin je pense. Je dis ça, c'est possible que non. Tu, tu, tu... Je crois que le jaune, il a pas l'air d'être le même jaune, c'est marrant. Pourtant, c'est censé être le même jaune. cette really vidéo. Oh. Tu... Alors, je comprends pas pourquoi ils il commencent dans ce monde-là. Alors qu'en fait, c'est pas du tout dans ce monde-là qu'on est. Enfin, du moins, pas de, de, de ce côté-là, tu vois. Parce que là, on voit. Ouais, super. Ta... Ah oui, d'accord. Du coup, en fait, ils arrivent par en haut. C'est bon, hein, vous pouvez y aller. Hein. Voilà. Donc là, par exemple, ça, c'est les, euh, les, euh, les petits amusements de, de Jet Set Radio. C'est bien de, de nous faire plaisir avec la caméra et avec les petits poteaux à la fin des rides. Euh, c'est euh, faut s'en rappeler. Hein. C'est euh, pas tout le temps, mais faut s'en rappeler. Alors, on va, on va directement faire de la chasse, parce que ça, je suis très fort à faire de la chasse. Enfin, logiquement, je suis fort à faire de la chasse. Euh, allez, Donc, moi, j'ai juste besoin de la map. Là, par exemple, ils ont fait le tour. Hein. Ah, ils se sont, dans... sont bloqués. Vous l'avez vu ou pas à la droite Ils se sont bloqués, ici. Il m'a donné un coup, il s'est barré. Pas sympa, hein. pas sympa. Allez! Allez! Allez! Mais pourquoi tu. Comment ça, demi-tour? Oh là là! En fait, il y a un truc qui est très dommage. Euh, bon, voilà, on va faire lui. C'est bien, il se cogne. Ça, c'est cool ça. Ah, vous montez tous les deux Mais tout à l'heure, vous n'êtes pas montés tous les deux. C'était bien en bas. Pourquoi vous restez pas en bas Il est où l'autre Il est bien, moi. Bon. faut que je fasse attention à mon back to, uh, to garage. Là. Bon, là, j'ai... Oh là là, mon Dieu faut que j'arrête de dire mon Dieu, aussi. Hein. Enfin, surtout que j'ai du mal à croire. Ouais. donc voilà. La hitbox aussi, hein, s'il vous plaît. J'ai plus de bombes. Oh là, bon, vas-y, je te suis, hein, c'est pas grave, il y aura sans doute des bombes sur ton chemin. Hein. Non C'est vrai que ce serait dommage que de faire un jeu où, en fait, sur le chemin, il y a, y a de quoi pouvoir s'équiper. Hein dommage. C'est vrai que c'est pas un jeu où, à la base, on te demande, mais graffle-leur dans le dos, c'est ça qu'il faut faire Là, il y a des bons. <rire> Allez, s'il te plaît. Merci. Euh, bon, là, c'était pas, pas du tout le chemin, par exemple. Mais lui, là. Là, c'était plus ou moins le chemin. Hein. Du coup... Euh, il y en a deux derrière moi. On va tourner ici. Je crois qu'il y a le, le mec, il est là. là Il arrive. Je tu quand même s'il te plaît. Mais le son, s'il vous plaît. Donc là, vous voyez, euh, dé démonstration par A plus B, que la manette a un peu du mal. Alors, logiquement, ça devrait être là. Voilà. Alors ça, c cette histoire du coup, et je pars dans l'autre sens, ça c'est une belle blague. Ça c'est une belle blague. Alors, on va y arriver, mais il faut, faut, faut, faut juste y croire. Voilà, il y en a eu un. Oh. Lui, là. Bah. Reste ici, reste ici. Voilà. Très très bien. Et l'autre Et l'autre il est au début. On va aller chercher de la, de la bombe et c'est bon, hein. on a 590, là on en a deux. Alors, on va peut-être récupérer un peu de vie, ça serait cool. Euh, aussi, histoire d'être prêt à tout ça. La caméra, monsieur. Monsieur, merci Alors, euh, c'est pas du tout de l'exploit bug euh, Il s'est bugué tout seul, hein, on précise Parce que euh, c'est pas bien l'exploit bug Enfin si c'est bien, bien, je bien Qui, qui suis-je pour juger Alors que je viens de, de totalement exploiter un bug Alors par contre, j'aimerais bien le déclencher Avant d'arriver et avant de me prendre un coup Ça c'est possible ça ou pas Ah il y a de la vie, attendez, excusez-moi J'aimerais bien que tu te déclenches. Bonjour. Ah, merci. Ah, d'accord, je suis bloqué maintenant. Ok. Ouh là là. Ouh là là. Il y, y a du passage. Il y, y a moyen. Il y a moyen. Ah, descends. Descends. Tout ce que je te demande, c'est de descendre. Tu veux pas te descendre Moi, je suis... Euh, je, je, je gère le bitume. Pas le. Pas les murs. Ni les plafonds. Allez. Mais non mais vous vous vous vous vous, vous, vous c'est bon. Voilà, lui il est en bas là. Allez, allez. Oulala, là là, ça a failli bugger, qu'est-ce qui se passait Ah, bonjour vous allez, vous allez disparaître comme vos amis Ah, d'accord. Ok. Je sais pas euh, ce qui se passe, mais j'ai l'impression que y a, y a des bugs. De toute façon, je, on, on, on se retrouve en bas. Hein. On se retrouve en bas. T'es derrière moi T'es devant moi bon, T'es devant moi, apparemment. Il a l'air d'aller très vite. Excusez-moi, vous êtes où, monsieur Ah, vous êtes déjà derrière. Ok, excusez-moi, euh, je pensais... Comme ça, c'était pas possible. Pourquoi il a tourné à, à gauche Wow je suis choqué. Je suis choqué. Euh, T'es en haut, en bas, à gauche, à droite. Euh, J'ai l'impression que le mec se balade. Je suis pas sûr. Il est censé être là. Hein. Il est censé être là. Il est pas là. Il est de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il fait des téléportations, mais je suis pas sûr. Je connais pas le chemin, mais bonjour. Allez, on va y arriver 400, 000... 400 secondes là, faut, faut, faut, faut, faut, euh, faut y aller. Hein. Remarquez euh, ces virages que je prends euh, euh, au collier, comme on dit, je crois. Ah, Oh là là Bon, il faut que j'apprenne que ici, il faut absolument que je monte. C'est où qu'il est ah, il est déjà de l'autre côté. Je... Mais pourquoi tu vas au début C'est nul au début C'est nul Comment tu veux que je te déclenche et que... Ah si, c'était pas mal ça. Ah là là, mais pourquoi Bon, allez, hop, on, on va essayer de le faire. Bon, non, je peux pas sauter. Je peux pas enchaîner, je peux pas sauter. Descends s'il te plaît Je suis en bas Non mais en fait je pense que c'est la fin hein, Parce que euh, j'espère En fait Je l'aime beaucoup hein, mais Je trouve que, que c'est pas mal hein, Mais euh... Euh, Voilà on aurait pu éviter qu'il reste sur place déjà les morts Ça aurait été vachement bien Ah bah ben oui on reste là Je sais même pas combien il lui reste. Je J'ai pas osé bouger. Tu peux tu, Regardez bien. Je, je joue sous pression, je pense. J'ai l'impression de, de, de jouer comme dans Ouverture facile. Et il lui en reste 4. 2. C'est magnifique, magnifique. Allez, déclenche-toi. Voilà. Et voilà. très heureux. Dis-moi que c'est la fin. Allez. Jet Set Radio, ouais, ouais, ouais. Ah, donc, du coup, tout le monde cherche un, un, un, un vinyle. Le vinyle disparaît. On, on, on retrouve et il a redisparu. Mais s'il vous plaît, le scénario, réveillez-vous. Maintenant, il est à Tokyo donc il veut, faire, il veut utiliser Vini pour faire un contrat avec le démon. Ah je comprends. Ça y est, c'est la fin. Je pense que c'est le dernier niveau là. Euh, parce que le truc c'est qu'il parle de détruire le, le, le nouveau Rokaku. Euh, le nouveau QG des de, de Rokaku. Est-ce qu'on a, on, est qu a gagné hein Non, je pense pas. On n'a pas gagné de, de, de graffiti. Ah, Final Groove Vous avez vu C'est écrit <rire> C'est la fin <rire> Alors, je vous ai prévu un autre jeu euh, qui sera peut-être moins de 18 ans et un autre qui est plus calme. Je pense qu'on va peut-être passer sur le plus calme et un peu plus euh, doux pour la Saint-Valentin. Parce que euh, c'est. Euh, on fera peut-être aussi un petit topo en euh, formation parce que j'ai pas. Euh, pas très au courant de ce qui se passe dans le monde actuellement, à part euh, le tremblement de terre en, euh, au Japon et euh, certains, euh, certains euh... ou là là, certaines infos françaises. Ah, mais c'est un super DJ en fait. J'espère qu'on va pas se taper contre le démon. Let's get down. Alors là, il est censé y avoir de la musique, j'imagine. Bon, ok. Ok. Oulala, là là, c'est devenu SP, euh, Jet Set Video, là. Bonjour. Oh. Et par contre, le... Attendez. <rire> Je vais baisser la luminosité parce que... Wow, là, il y a eu un truc euh, étrange euh, au niveau de mes yeux. J'avais du mal à suivre un point fixe. Je commence à comprendre ce qui lui arrivait à, à Petit Cancanou... Euh... Mais du coup, faut que je sauve ces femmes Je sais pas où qu'il faut aller. Par là Ah oui, là-bas. Aïe Bon, on va continuer, hein c'est pas ça qui va nous, nous faire peur. Nous, on fait du graffiti, nous. On n'a pas peur des euh, hippopotames qui crachent du feu. Voilà, on l'a fini. Et c'était un grand en plus. C'est pas où qu'il faut passer. Pas grave. Ouh, ça a l'air de se casser. Je, je crois que je suis mort. Ah Ah Excusez-moi, je ne suis pas mort. Je suis euh, revivant. J'ai renacu. Euh... Oulala. Là là. Je, je suis censé passer ça là faut pas, que je, faut pas que je ride sur les côtés, c'est l'enfer. Donc là j'ai l'impression de l'avoir fait ici de ce côté. Non. Je, je, moi je veux faire juste les, les pipes, les, les, les trucs un peu simples où en fait tu appuies, tu traverses, tu sautes, tu graffites. Ouais je, je crois qu'ils ont pété un câble mais je suis pas sûr. Bon ça j'y arriverai jamais. hein, Mais euh, c'est pas grave, les demi-tours comme ça. Bon allez on se casse Parce parce qu'il euh, va cracher du feu. Voilà. C'est pas grave si on meurt. De euh... toute façon, là, on fait que du test. Enfin, on fait que du test. De on... toute façon, on a fini le... ce côté-là. Maintenant, on va essayer de faire ça. Bon, attendez. Je vais aller dans le sens de... des aiguilles de... De... du vinyle. Parce que... Wouah. Eh, c'est compliqué, hein. Et en fait, il y a une vitesse appliquée. J'ai failli arriver <rire> J'ai failli arriver Ok, j'ai compris. En fait, c'est plutôt simple. Mais le, le... Trop bizarre, là, les fourchettes avec la tête de hein. C'est pas bon, c'est pas bien de manger des hippopotames. Ils sont en voie de disparition, je crois, les hippopotames. Non, c'est pas des hippopotames, d'ailleurs. C'est les rhinocéros. Euh, bon, c'est là qu'il faut aller. Non, mais non Lol. Exactement lol euh, voilà bah bien sûr <rire> genre ça j'aurais pu le réussir <rire> oui ça pas logique non ah, c'est bien ça te fait on peut faire des petits moves comme ça là un, un, un, hop et après en fait le vinyle ne t'empêche beaucoup de traverser Alors, on va essayer de passer par là Allez, allez, allez. Oh là là, vous imaginez pas toute la vitesse que je dois mettre pour euh, traverser. Bah ben voilà. C'est là où on voit que je suis, je suis, je suis, je suis un, fin, euh, un fin joueur. <rire> euh, bon. Ok. Non mais... C'est une blague. C'est une blague je peux, je peux même pas avoir de vitesse en fait C'est ça qui est fou Alors attends Je suis pas content <rire> je, je suis pas content Aïe aïe aïe Non mais Sérieusement Le vinyle me tue <rire> C'est la sixième fois que je meurs à cause du vinyle eh, Faut que je prenne de la vie là euh, Où est la vie Où est la vie Où est la vie Attendez, excusez-moi, voilà, la ville wow, C'est déjà dur pour arriver ici, c'est compliqué hein. Oh Oui Salut l'hippopotame Nous on va se laisser tomber En partant, hein. Pas t'inquiète pas C'est pas grave, tu me brûles, c'est pas, pas important Nous on est là pour le final groove euh, le but c'est voilà, on finit le, le graffiti. Non mais on va, on va le finir. <rire> on va le finir, voilà. Salut Tu veux tu voilà euh, Salut hein Et garde la pêche Est-ce que ça s'est vu que, euh, que j'ai même pas essayé <rire> Est-ce que ça s'est vu Je sais pas. Hein. Voilà, donc lui il fait du feu-feu, mais on s'en fiche de toute façon on est parti. Par contre c'est pareil avec aller. Merci de répondre. <rire> merci de répondre à, à ça. C'est pas comme si je l'avais annoncé non plus, mais merci de répondre quand même. Oh là là. Oh, mes yeux. C'était dur. J'espère que c'est suivable, hein, parce que ça sert à quoi de mettre une chaîne YouTube où en fait, le truc, personne n'arrive à le suivre. Allez, oui. Oh là là. C'était un miracle. Lui, il est déjà arrivé, il est là. Hein. Il est posé. Salut. J'imagine que vous êtes que les, les mini-boss, donc on va faire la suite avec le grand boss, j'imagine. On va essayer de passer directement par là, voilà. Euh, et voilà, et donc euh, bonjour, c'est la fin, c'est le début, on en est à quoi, un boss à trois étapes S'il vous plaît. Excusez-moi, ça vibre. Ok, et maintenant, il y a des... Ouah, wow, la vitesse du vinyle Vous avez vu, là, la vitesse du vinyle Je suis monté, juste. Salut. Euh, C'est par là, je crois qu'il faut aller. Non Faut que je fasse quelque chose, ici Attendez, je regarde la map. Il n'y a pas de map. Je comprends pas. Hein. Quel est son... Je, je suis censé graffer où, ici Ah, il faut que je raille dans l'intérieur, j'imagine. Ouais, faut que je ride à l'intérieur, Du coup j'arrive à l'intérieur. Okay. Euh... En fait, là, on se retrouve exactement dans un clip de dance, euh, de Rodance, dance hein, je précise. C'est exactement ce qui se passe. Trop de couleurs, euh, l'horizon perdu, mal à la tête un peu. Euh... Je saute. Ah oui, parce qu'en fait, il y, y a même... La, la caméra, on peut plus la gérer. Euh, si je saute... Je suis Le vinyle me suit. Enfin, j'ai la même force qu'avec le vinyle. Oh, ça serait bien qu'on qu y arrive à un moment, euh, monsieur. Euh... S'il vous plaît, respectez-nous. Oh là là. Regardez-moi, regarde... j'essaye de changer la caméra, juste. Mais... En plus, le rire du mec, s'il vous plaît. Les... Respectez-vous aussi, hein. Non, mais en fait, c'est facile de descendre. Bon, attendez, je... Je vais partir. Ah, bah voilà. Excuse... voilà Exactement, c'est exactement ce que, ce que je voulais dire par partir. Ah oui, et après, tu me remets sur le vinyle. J'avais oublié cette histoire que le vinyle, en fait, c'était vraiment la vie. Euh. Bon. Il me donne trop de... Il me donne... Je crois que Jet Set Radio me donne trop d'amour. Hein. C'est un peu... Euh, d'accord. On va jouer... Euh, je pense qu'on va jouer à Pikunikou après, hein, parce que... Euh... Ah, on peut passer par là, peut-être. Donc là, exactement, j'ai fait que sauter. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je voulais euh, me retrouver, euh, je sais pas où, là, d'ailleurs. Euh... Non mais, en fait, comment tu remontes Allez. Mais comment tu remontes Sérieusement Attends, j'essaye de d'autres touches parce que peut-être que depuis le ouais. début je joue avec des touches qui sont pas les bonnes. Non mais c'est un délire. C'est un délire. Je suis désolé hein, mais... mais. Allez, allez Oh C'était juste ça Oh, oh merci mes yeux Merci Ah <rire> putain Excusez-moi pour le gros mot. Voilà, cette énorme euh, platine vinyle euh, était le repère. Option attraper un objet, ouais, exactement. Il y a eu un accident de construction, il est actuellement mort, je pense. Ah, il y a, la, il y a le fils qui a pris le, le, le, le, le business. Et maintenant, euh, Tokyo est, est revenu dans son statu quo, haha <rire> Ah, ah d'accord, ok, Coin, il a été ambiancé. Non, ce n'est pas un autre <rire> excentrique millionnaire, c'est une mauvaise définition, enfin, millionnaire, mais... Bref. C'est la sauvante, on va se faire Donc ouais, peut-être que c'est de la conspiration, ok. Oui, bah je me doute. Même le dénouement est compliqué, c'est. Est, est, est, est long. Ouais, bah là, mais ça, ça, les fins de jeux vidéo au Nibbler, c'est un peu toujours long. Et voilà On l'a fait on l'a fait. Donc, je vais prendre la pause tout de suite. Je vais faire un café. Et on va refaire une petite une petite heure, voire plus. Je pense qu'une heure c'est très bien sur Picuniku. Picuniku. Voilà. Je suis très heureux d'avoir joué, d'avoir fini Jet Set Radio. C'est vachement bien. Moi je suis très content. Le problème c'est voilà. Je pense qu'il faudrait que je teste peut-être de temps en temps de faire des, des petites parties pour euh, sans, sans méchant parce que je crois qu'il y a moins de méchants euh, quand on fait juste les petits passages, euh, etc. Mais le problème est la caméra, quoi. La caméra, s'il vous plaît, respectez-nous. La caméra avec le même endroit de, euh, de faire la bombe, c'est pas faisable, en fait. C'est clairement pas faisable. Voilà. Un truc lent, mignon et avec des couleurs Bah oui, pico exactement. Donc je vais, je vais cacher ça tout de suite, vous allez comprendre. On va, on va se mettre en pause euh, je pense qu'on va se mettre en pause tout de suite, euh, c'est où que déjà que j'annonce qu'il y a une pause, c'est là, voilà, je vais enlever la selfie cam, et je reviens d'ici peu, ça marche, je vous fais des bisous, je vous laisse le, la fin, et après j'arrive, à tout de suite